Marlène Schiappa, Jenny Ravallo, Laetitia Hallyday et Isabelle Saporta ont un point commun, celui d'être des grosses mythes. Après le misogyne du mois, la menteuse du mois, nouveau jeu sur ma chaîne. Vous êtes les jurés désignés, comme dirait Robert Hossain, euh, les jurés désignés de l'élection de la menteuse du mois, vous avez les quatre nommés. Et euh, le sondage apparaîtra dans quelques minutes à la fin de cette vidéo qui sera très brève. Nous avons, nous avons déjà fait un tour de chauffe sur Twitter. Je ne, volontairement, je ne vous divulgue pas les, les résultats pour ne pas trop trop vous biaiser. Bon, après, ils ne sont pas très difficiles à aller chercher puisque les liens, comme tout, le reste des informations importantes à la compréhension des vidéos. Le lien figure toujours dans cette description. J'ai l'impression qu'il y a toujours des millions de gens qui n'ont pas compris comment on déroulait une, une, une description YouTube. Pourtant, tout y est, généralement. Alors, le, le tour de chauffe avait été opposé Marlène, Laetitia et Isabelle. Aujourd'hui, nous ajoutons, parce que c'est un peu ma chouchou, j'avoue que j'ai eu le coup de cœur. Hein. Euh, ça m'a rappelé mes, mes jeunes années où j'avais une particulière dilétion pour les gros melons. Ben oui, j'ai eu ma période, ma période grosse, hein, comme tous les jeunes cons. Euh, enfin, melon, c'est plus que des melons qu'elle a, euh, Jenny euh, Ravallo, dite euh, professionnellement Jenny Sushi. Euh, c'est plus que des melons, parce que regardez, un melon, ça a fait cette taille-là, hein, un vrai, hein, un melon euh, qui n'a pas grandi dans une serre avec des antibiotiques, hein, un, un melon bio euh, grandi à l'extérieur, mais c'est plus petit que la poitrine de Jenny, Jenny Sushi. Alors Jenny Sushi, c'est cette reporter, non pas d'investigation, mais euh, sportive qui, prétendument, était venu en toute euh, ingénuité recueillir les mots d'après-match du combat opposant Koubrat Poulev le, le, le, le poids lourd bulgare, à, à, à, et bien, à, non, pas Anthony Joshua, ça c'était il y a deux ans, à, je ne sais pas qui, euh, qui l'a battu, et elle, elle, a, elle a recueilli à baiser inopportun et non sollicité et sur la bouche, donc évidemment, c'était les combats de poids lourd en général, c'est le week-end, donc ça devait être samedi ou dimanche dernier. Aujourd'hui, évidemment, elle le poursuit, donc elle s'offre les services de. Gloria Alred, l'avocate la, en chef, euh, la plus célèbre avocate américaine euh, spécialiste des cas d'agression sexuelle, pour lui faire cracher évidemment euh, l'essentiel de la prime qu'il a gagnée au péril de, de, péril de sa vie, hein, parce que les, les baignes de poids lourds, il faut, faut, faut se les prendre hein. Et ce, pour se baiser. Alors pourquoi c'est une menteuse et une mytho euh, Eh bien parce que Le Sun a tout simplement, sur la page d'un des membres du staff de, de, de, du vainqueur, de, de, de Koubrat, a bien tout simplement trouvé une vidéo où elle pole dance, c'est-à-dire qu'elle zoom, hein, elle oscille du cul hein, tout simplement, enfin elle se frotte, elle flirte, euh, on va dire euh, de façon... Euh, euh, très allégée, elle, elle flirte ostensiblement euh, dans la loge de tous ces braves gens à 3h du matin et le coubrat, il est à portée de bras, il ne la, il ne la touche pas et elle ne semble pas euh, se trouver en position de grande insécurité en tout cas elle affiche un grand sourire, elle est bras dessus bras dessous avec toute l'équipe elle, euh, elle est euh, à un millimètre des parties génitales euh, d'un de ses collaborateurs. Elle a ses genoux entre les mains, enfin je vous, ver, vous verrez les images. Et évidemment, euh, ça doit être au, au, à l'audience. Elle présentera sans doute euh, cette nuit comme, euh, je sais pas, quelque chose de post-traumatique -post hein, pour évacuer la souffrance du baiser. Peut-être qu'il fallait qu'elle comme ça, qu'elle fasse des allers-retours avec son, avec son pantalon... Euh, à plusieurs reprises peut-être que sentir une érection ça lui permettra d'oublier d'oublier le goût bon on, on, on sait pas en tout cas bon ce qu'on sait c'est que c'est une bonne mytho hein, comme les autres donc mon petit doigt me dit que l'actualité nous en donnera largement suffisamment pour qu'on puisse repro re reproduire ce type de schéma mensuel alors pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi parce que de temps en temps je suis très surpris dans mes publications entre inter -vidéo, je suis très surpris de constater que parfois euh, vous ignorez énormément de, de, de l'actualité. Donc euh, Isabelle Saporta... Alors Marlène, c'est euh, le mensonge de Marlène, c'est d'avoir fait croire à des menaces de mort euh, et à un acte d'agression... Euh, que même la police a reconnu comme inexistant, puisqu'elle a eu un, une affiche à la colle à l'eau sur sa porte au format A4 et un petit tag sur son portail et, et, et aucun témoin de menace de mort, CF vidéo et CF rapport de police. Mais euh, manifestement, Marlène est en train de préparer un terrain, hein, vous penserez à moi quand ça se produira, elle est en train de dupliquer la jurisprudence de cette communauté dont, dont, dont nous n'avons pas le droit de parler pour nous faire une espèce de petite loi, de, de loi Guesso à la petite semaine, visant finalement à rendre euh, coupable de poursuite euh, euh, tout, quiconque viserait à contredire la version des faits d'une prétendue victime, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'elle a déjà commencé à, à chauffer le terrain sur ce, sur ce sujet. Là, la réalité, c'est-à-dire la version avérée des faits dans le cas d'agression un, envers une femme, et la version de la femme. Voilà. Et tout euh, tout, tout rapport euh, intervenant eh bien contrevient à l'établissement de cette vérité et sera susceptible de poursuites Alors, le problème, c'est que là, le rapport provient quand même de la police, donc de ceux qui seront censés entendre les plaintes des, de l'éventuelle Marlène en question. Mais enfin, bon, elle trouvera bien un raccourci. Euh, donc, ça, c'est pour le mensonge de Marlène. Isabelle Saporta et cette euh, grande euh, et honnête et intègre euh, journaliste qui a. De, du, du monde et d'RTL France, qui a participé en tant qu'analyste aux élections euh, européennes et qui en réalité, à notre insu, eh bien, écrivait, était la plume, <coughs> était le conseiller et la plume euh, d'un des participants, qui n'a pas fait que de la figuration, lui, hein, contrairement à, à, au parti qui fait confiance à l'intelligence des Français, était la plume, euh, la plume, la compagne, euh, la muse la stratège, ou on, on ne sait pas quoi d'autre, d'un des membres actifs de, de, de, de, de, de ces élections, d'un des, des, des postulants à, à, à ces élections, d'une des têtes de, de, de liste, et l'éthique et la pratique de ce milieu veut généralement que le ou la journaliste hein, c'est plus souvent là s'efface au profit des activités politiques de son conjoint comme ça a été le cas par exemple d'Anne Sinclair en, en, en son temps mais non Isabelle s'apporta Isabelle dans une logique très finalement très macronienne, hein, A et non A et en même temps tout est son contraire n'a pas jugé bon de se, de, ni de se dévoiler ni de se départir de ses activités elle vient de le faire mais bon c'est un peu tard et la quatrième, oui, bon bah c'est l'idée, hein, vous savez, euh, la, la femme de, de feu Johnny euh, qui, après nous avoir euh, expliqué qu'elle n'avait qu rien de français, qu'elle n'était pas française, qu'elle était 100% américaine, eh bien, vient de se faire gauler comme une grosse dinde, comme une cruche par son compte Instagram et, euh, ou une, une étude, finalement, euh, attentive des publications qui la mettaient en avant, à la fois sur son compte et sur ceux de ses amis et eh bien montrer qu'elle était le, le, la, la, la majorité de, de l'année en, en France, en fait, et pas, pas, pas aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est parti. Là, il y est, là, là, là, là, là, là, le sondage y est, on le commente la prochaine fois et l'anniversaire du site je vous en fais une petite seconde finit demain, les coupons apparaissent à la fois en bas de l'écran et en description et l'enchère Ebay finit si je ne m'abuse euh, mardi, le lien encore une fois figure en description l'anniversaire c'est euh, entre 20, au minimum 26 et au maximum 50% de réduction sur tous tous mes contenus par rapport à la quantité que vous en, que vous en, vous en commandez. L'enchère eBay, c'est l'occasion de jouer, à de jouer, enfin de, de, de miser euh, sur un iPad contenant l'intégralité de mes productions, mise à prix. 1 euro sans prix de réserve. Là nous en sommes à quelque chose aux alentours de 5000' L'année dernière il est parti à 7550. Le record va-t-il être battu Nous le saurons dans quelques jours. Ah oui, et euh, j'oublie de vous le dire, mais les statistiques montrent que je devrais que je devrais pas. Là, euh, arrive en ce moment l'écran de fin et les liens que je suis en train de vous indiquer, évidemment, pointent vers les vidéos susceptibles de, de vous intéresser le plus sur ma chaîne. Voilà, donc continuez votre visite par là, par là, par là ou par là.